Salut mes poupées, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui avec le carda du mois Pardonnez-moi pour cette voix horrible euh, On a passé une dure semaine, on a été tous enrhumés à la maison Et voilà, c'est les séquelles, ça va, je suis en, en voie de guérison, lait Mais voilà, on a eu une semaine vraiment euh, terrible Donc tout le monde était enrhumé, euh, moi j'ai un, un petit peu de tout, mais bon, ça va, ça va, ça va J'espère que vous êtes bien, que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous n'êtes pas enrhumé en ce moment couvrez vous bien, euh, prenez des tisanes si c'est le cas euh, ça aide énormément donc euh, aujourd'hui euh, ça sera le carnet du mois bon c'est bon j'arrête les cafés, j'arrête les thés parce que chaque fois que je les ramène j'en prends jamais, ça refroidit et j'ai l'impression que je suis la seule à parler <rire> vous êtes les seuls à profiter de votre thé ou votre café donc si vous avez un petit peu de temps aujourd'hui on va parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup de, beaucoup de, de, de mamans c'est l'éducation des enfants euh, je vous ai posé la question sur Instagram je vous ai dit euh, quel sujet aimeriez-vous qu'on traite ce mois-ci, ce début de mois euh, c'est vrai que c'est un petit peu en retard mais bon Mieux vaut tard que jamais, c'est pas la première semaine mais bon, je me rattrape quand même. Donc vous étiez nombreux à me demander, euh, bon, y il avait, y avait plein de sujets euh, proposés, euh, mais il euh, y a un sujet qui s'est répété euh, plusieurs fois, c'est euh, celui-là qui est l'éducation des enfants. Donc j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet, j'ai même pris un calepin, et euh, j'ai noté euh, des trucs de base, euh, des, des principes que je garde toujours en tête, euh, pour éduquer mes filles euh, donc euh, je vais essayer de vous expliquer tout ça euh, comme sorte de, de, de conseil à vous donner euh, de grande sœur si vous n'avez pas d'expérience avec les enfants etc euh, mais entre parenthèses sachez que je ne suis pas une experte dans la matière je n'ai que 4 années d'expérience euh, autant que maman et euh, voilà je ne suis pas là à faire euh, euh, la psychologue ou quoi que ce soit j'essaie juste de partager mon petit savoir avec vous il y a pas mal de choses que j'ai appris de, de ma maman de mes parents en réalité et euh, que, que à mon tour je voulais, euh, je voulais faire la même chose avec mes enfants euh, la première chose à savoir et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de mamans qui, qui, qui tombent dans cette erreur euh, qui font cette erreur c'est euh, qu'elle ne se pose pas la question qui est euh, responsable de l'éducation des enfants euh, dans plusieurs familles j'ai vu que euh, les parents n'étaient pas d'accord sur l'éducation des enfants ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde et du coup euh, parfois ils se disputaient devant l'enfant et ça créait une sorte de euh, je ne sais pas comment vous dire, une sorte de déséquilibre euh, donc l'enfant il remarque, il voit très bien ça euh, dès son jeune âge il remarque que euh, les parents ne s'entendent pas à propos d'un certain sujet euh, sur l'éducation, euh, de, de son éducation donc euh, l'enfant le, euh, profite et il essaie de jouer sur ça donc il faut faire très attention, il faut être sur la même longueur d'onde avec le papa euh, si vous êtes deux à élever votre enfant euh, bien sûr si vous êtes seul, euh, voilà, vous êtes l'unique personne euh, qui se charge de l'éducation de son enfant mais euh, voilà, si vous êtes deux, donc il faut euh, bien savoir qu qu'est-ce euh, qu que vous voulez apprendre à votre enfant, etc. Et s'il y a un souci, si vous n'arrivez pas à vous entendre, donc prenez le temps de discuter en privé, euh, vous et le papa. Euh, voilà, en privé, essayez de régler le problème et de trouver un juste milieu. J'ai le ok, c'est pas possible J'ai aussi remarqué que dans certaines grandes familles, si vous vivez avec les grands-parents, etc., euh, souvent les grands-parents euh, s'introduisent, c'est gentil de leur part, mais bon, il ne faut, il faut pas faire ça. S'il y a des, des papilles et des mamies qui me regardent, évitez de faire ça. Les seules, qui sont, euh, les seules personnes qui sont euh, responsables de l'éducation des enfants, c'est bien les parents, donc ce n'est pas les papilles et les mamies. On oublie. Euh, J'ai vu des, des, des grands-mamans qui, euh, voilà, qui intervenaient chaque fois que la maman euh, voulait faire quelque chose, etc. Et ça, c'est vraiment pas bon. Les mamans prennent ça très très mal et euh, l'enfant joue sur ça aussi. Donc ça, c'est pas bon pour l'éducation des enfants. Euh, deuxième conseil euh, à suivre, c'est d'être l'exemple de ses enfants. S'il voit par exemple que vous criez trop, il criera aussi à son tour. Si euh, il voit que vous êtes quelqu'un de souriant, de calme, de gentil... Il sera de la même façon que vous, il, sera, il fera la même chose, etc. Euh, si vous remarquez bien, vers l'âge de 2 ans, etc., l'enfant essaie d'imiter ses parents. Donc il faut vraiment être un exemple euh, pour ses enfants. Si vous voulez que votre enfant soit sage, qu'il qu ne ment pas, etc., il ne faut pas lui mentir. Euh, si vous ne tenez pas vos promesses, vous lui, de, dites des, vous lui donnez des promesses que vous ne tenez pas, lui aussi, il fera la même chose. Si vous lui dites des mensonges, il fera la même chose. Donc essayez d'éviter tout ça, essayez d'être carré avec votre enfant, il fera de même. Euh, sachez qu'un enfant, c'est vraiment un copier-coller de ses, ses parents. Euh, Parfois on a l'impression que les enfants ils sont là, à côté, mais ils ne nous entendent pas. Ah ben, croyez-moi, ils entendent tout, ils comprennent tout, ils, ils, ils voient tout, même si on a l'impression que parfois ils sont occupés avec leur poupée ou quoi que ce soit, ou avec leur voiture, mais croyez-moi, ils sont là à nous guetter. Chaque fois que vous voulez faire quelque chose, dites-vous dans la tête que vous avez des caméras de surveillance sur vous et il vaut mieux euh, bien se comporter parce qu'ils vont vous copier après. Sachez aussi que euh, toute chose à inculquer à ses enfants commence dès les premières semaines, dès les premiers mois. Ne, ne, ne vous dites jamais que c'est encore trop tôt. Parce que si vous vous dites ça, plus tard vous allez regretter et vous allez dire c'est trop tard. Donc il vaut mieux commencer dès les premiers mois. Les premiers mois il faut leur inculquer euh, par exemple le calme, rester zen, euh, dormir, etc. Il faut leur apprendre l'hygiène, ainsi de suite... Et après, il faut leur apprendre à communiquer, à parler, et ainsi de suite. Tout ça vient avec le temps, mais sachez que c'est très important dès les premiers mois. C'est vraiment super important. Il y a quelque chose aussi que j'aimerais bien euh, citer dans, dans cette vidéo, c'est de montrer son amour et son, son affection à ses enfants. Euh, Peut-être que certaines mamans vont trouver ça bizarre, mais croyez-le ou pas, j'ai déjà vu des personnes, des parents, qui avaient du mal à exprimer leur amour à leurs enfants. Euh, ils ont du mal, ils bloquent ils peuvent pas dire je t'aime à leurs enfants j'ai vu des, des parents qui n'arrivent pas à dire à, à leurs enfants le mot je t'aime ou euh, viens là dans mes bras etc, ils avaient du mal c'est des personnes voilà, qui, qui, qui, qui ont un certain blocage c'est pas tout le monde qui, qui, qui arrive à s'exprimer ou à exprimer son amour et donc euh, du coup l'enfant euh, ne voit pas cet amour là et il suffit juste que il fasse une bêtise et que le, le papa ou la maman le grande et il y a pas mal de choses dans sa tête, il a l'impression que ses parents ne l'aiment pas etc. Donc n'hésitez surtout pas à montrer votre amour à, à montrer votre affection à faire des câlins, des bisous oh, franchement faites-le au maximum moi franchement si je fais pas des câlins à mes filles j'ai l'impression que je manque d'énergie durant ma journée ça aide énormément, ça donne de l'énergie de... La positivité, c'est un truc de ouf. C'est vraiment. Les câlins, c'est un truc.. C'est magique. Il euh, n'y a pas aussi que l'amour et l'attention qui comptent, il y a aussi le temps qui compte énormément. Moi je suis quelqu'un qui passe un temps fou avec ses enfants. Euh, surtout maintenant avec Elmo, j'ai pas encore vu ça. C'est clair, que ce n'est le début parce qu'elle a six mois, mais avec Cyrine, euh, j'ai vu ça avec les années que tout le temps que j'ai passé avec elle avant qu'elle euh, qu commence euh, l'école j'ai vu que le temps passé avec elle euh, n'était pas perdu et que je lui avais appris pas mal de choses euh, j'ai pu voir le fruit de mes efforts le ménage, les courses, les tâches ménagères etc c'est des choses qui peuvent attendre euh, plus vous le faites, plus vous en, vous en aurez pour le lendemain le ménage ça finira jamais les tâches ménagères on en aura tout le temps par contre les enfants grandissent vite et un jour euh, ils n'auront plus le temps à... un jour ils vous diront qu'ils n'auront pas de temps à passer avec vous donc euh, profitez euh, tant qu'ils sont petits pour leur apprendre des choses, pour partager des moments intimes avec eux euh, pour avoir une certaine complicité avec eux et Autre chose aussi de très important, c'est de les écouter euh, ne soyez pas là juste à passer du temps avec eux et leur dire de faire ça, ça, ça, ça, ou de jouer à ça, ça, ça non. Prenez le temps de les écouter aussi. Euh, ils ont pas mal de choses à vous dire. Essayez de les comprendre, de, de, de savoir ce qui se passe dans leur tête, etc. Et si vous avez besoin de leur montrer quelque chose ou de leur, euh, de leur interdire quelque chose aussi, euh, pourquoi, vous dites, pourquoi vous dites oui et pourquoi vous dites non, essayez de leur expliquer les choses d'une manière assez simplifiée euh, moi je sais qu'avec Cyrine, euh, je lui explique souvent les choses, pourquoi il ne faut pas faire ceci pourquoi il ne faut faire, pas faire cela euh, pourquoi on devrait aller ici ou là euh, donc elle veut tout savoir, elle veut tout comprendre euh, je partage beaucoup de moments avec elle par exemple pour les préparatifs de bébé Nour euh, je, je, je l'ai inclus dans beaucoup de choses donc elle allait avec moi dans les magasins etc je lui disais qu'il fallait faire ça etc et elle m'écoute, elle comprend si j'ai besoin de lui interdire par exemple euh, les écrans euh, de, souvent donc je lui dis pourquoi, parce que ça fait mal aux yeux parce que c'est pas bon pour, pour la tête etc je lui explique aussi qu'il ne faut pas manger beaucoup de sucre parce qu'elle va avoir des caries euh, qu'il faut bien nettoyer ses dents pour telle ou telle raison, qu'il faut dormir tôt pour le matin se réveiller en forme et pouvoir s'amuser se, pouvoir avec ses camarades etc donc j'explique même si le pourquoi du pourquoi du pourquoi ne finit jamais à un certain âge, quand ça commence, c'est mon dieu. Mais euh, j'essaie de toujours expliquer pourquoi. Je dis pas c'est juste comme ça, non. Je prends le temps de discuter avec elle et de lui expliquer les choses. Euh, autre chose qui est super importante avec les enfants, c'est l'hygiène de vie. Il faut leur apprendre des choses euh, dans le quotidien. Par exemple, euh, faire des routines, soit pour le matin ou pour le soir, leur apprendre à quelle heure ils doivent dormir ou à quelle heure ils doivent se réveiller, euh, surtout quand c'est l'école. C'est vraiment super important, il ne faut pas qu'ils restent tard devant la télé. Apprenez-leur euh, voilà, à, à se laver, à se brosser les dents, à se coiffer, euh, à s'habiller, à manger correctement, à s'asseoir correctement, à parler correctement, etc. Tout ça, l'hygiène de vie, c'est vraiment super important. Donc euh, plus vous apprenez ça à votre enfant, euh, plus euh, il prendra l'habitude et même si vous n'êtes pas là, si un jour vous n'arrivez pas à faire euh, vos routines quotidiennes avec lui, euh, il demandera ses routines par lui-même parce qu'il a tellement pris l'habitude. Faites-le dès son jeune âge, c'est super important. Je, je répète... Euh, c'est des choses qui ne viennent pas du jour au lendemain. Il faut vraiment persister, il ne faut pas baisser les bras, il faut, faut lui apprendre, par exemple, euh, euh, je ne sais pas moi, à lire un livre, par exemple, à, avant de se coucher, par exemple, euh, même s'il n'aime pas trop lire, parce que je sais qu'il y a des, des mamans qui galèrent avec leurs enfants, qui n'aiment pas trop les livres. Mais voilà, essayer de passer du temps avec eux, euh, de leur apprendre les choses euh, in a fun way. Euh, Essayez de, de faire les choses en vous amusant, par exemple, euh, en rigolant, en, voilà, dans le bonheur et la joie, tout ça. C'est vraiment super important, mais l'hygiène de vie, il faut le commencer très très tôt. Apprenez-leur aussi euh, à compter sur eux-mêmes, à être plus autonomes et de ne pas vous demander de faire les choses à leur place. Donc, ne le faites pas. Si, par exemple, ma fille, elle, elle, elle, elle s'amuse avec ses jouets, etc., quand elle termine, elle doit ramasser ses jouets toute seule je ne vais pas venir euh, ramasser à sa place ok si c'est s'il y a énormément de jouets et qu'elle est fatiguée je peux l'aider mais bon euh, il faut qu'elle le fasse, elle ne peut pas aller se coucher et laisser tout euh, à droite à gauche euh, si votre enfant euh, à partir du moment où il commence à s'asseoir par exemple euh, veut manger tout seul, il veut toucher à tout etc, il n'y a pas de souci, de lui donnez-lui donner un petit morceau de, je sais pas moi, quelque chose ben, voilà, quelque chose qui ne va pas l'étouffer surveiller bien sûr euh, mais donnez-lui même si euh, il en met partout mais c'est pas grave laissez-le manger tout seul pour qu'il apprenne à manger tout seul parce que euh, voilà à un moment donné vous avez besoin de vous aussi de trouver du temps pour vous même euh, donc laissez-les faire les choses par eux même moi Cyril mashallah euh, maintenant elle se lave toute seule elle se brosse les dents, elle, lave, elle met sa serviette ici elle se lave le visage, les mains, elle sèche etc elle gaspille pas de l'eau elle sait qu'il faut fermer le robinet etc donc Franchement de ce côté-là je suis vraiment super contente parce que c'est des choses que je lui ai appris dès son jeune âge et voilà je ne me suis pas dit elle va se mouiller, c'est pas grave si elle se mouille euh, le pyjama ou les vêtements, c'est pas grave, on peut changer ou on peut sécher plus tard, il n'y a pas de souci. Mais laissez-les faire les choses par eux-mêmes et quand ils font quelque chose, peu importe ce qu'ils font, essayez de. Euh, faites en sorte de les encourager. C'est vraiment très important. Essayez de les récompenser euh, pour la moindre des choses. Euh, pour qu'ils puissent euh, aller en avant, pour qu'ils fassent de leur mieux, pour vous impressionner, etc. et vous faire plaisir. Donc, euh, je sais pas, votre enfant termine son assiette par exemple Encouragez-le, soyez contents, félicitez-le, même s'il le faut, il faut applaudir. Moi, j'ai tellement applaudi Cyril, que même quand on allait au resto et qu'elle finissait son assiette, <rire> elle voulait qu'on l'applaudisse. <rire> c'était vraiment rigolo, mais bon, tout le monde la regardait au resto, mais bon, c'était comme ça, quoi. c'était euh, le rituel. Sachez qu'il euh, y a des moments où votre enfant va faire des bêtises, et c'est tout à fait normal, parce qu'il veut euh, vous tester, il veut savoir... Euh, ou sans ses limites, donc n'hésitez pas à euh, le sanctionner. Donc pour les sanctions, euh, ça dépend de votre créativité et de l'âge de votre enfant. Euh, Est-ce qu'il faut punir son enfant, c'est-à-dire euh, le châtiment corporel, moi je suis contre, parce que je sais que ça ne mène à rien, euh, ça va créer un enfant, euh, ça va faire en sorte que votre enfant soit plus agressif ou plutôt euh, il soit un peu peureux donc euh, euh, il faut éviter tout ce qui est euh, physique corporel etc euh, les mots aussi euh, parfois c'est il faut faire attention à ce qu'on dit à son enfant il y a des parents qui sont agressifs verbalement avec ses enfants et ça c'est euh, pas très très bien euh, ça c'est pas bon parce qu'après ils vont récolter ça un enfant c'est comme une page blanche euh, tout dépend de ce que vous allez écrire euh, faites en sorte de le sanctionner de manière plus pédagogique on va dire euh, essayez par exemple de le mettre dans... de proposer un time out s'il fait une bêtise par exemple au début euh, pour lui donner le temps de réfléchir et de venir s'excuser par la suite et après voilà quand il s'excuse on passe à autre chose s'il recommence à nouveau la même bêtise euh, s'il ne vous écoute pas et qu'il persiste euh, vous pouvez par exemple le priver d'un jouet qu'il aime bien ou euh, d'une sortie que vous avez prévue le week-end etc il euh, ne faut pas que ça dure trop trop longtemps non plus il faut qu'il voit votre mécontentement et que vous n'êtes pas contente mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus euh, donc il faut trouver, essayer de trouver un juste milieu je vous souhaite un bon courage sur ce point là parce que c'est vraiment pas évident euh, si votre enfant pique des crises montrez lui que vous n'êtes pas contente euh, mais gardez votre calme surtout ne criez pas, ne, ne frappez pas euh, s'il pique des crises, il hurle, il crie et il pleure, etc. mettez-le à l'écart un peu dans sa chambre ou sur une chaise que vous allez appeler euh, la chaise de time out ou quelque chose comme ça, ou la chaise de réflexion euh, dans un coin, posez-le, il ne faut pas qu'il bouge de ce coin là, continuez à bouger, remettez-le toujours dans son coin jusqu'au moment où il se calme et après vous pouvez discuter euh, faites-lui comprendre que ce n'est pas bien ce qu'il a fait et qu'il doit demander des excuses et une fois, euh, voilà, fois qu'il demandera des excuses vous passez à autre chose euh, euh, c'est tout ce que je peux vous dire après pour les petites punitions euh, <rire> les petites sanctions c'est... <rire> C'est à votre créativité, c'est à vous de, de voir, ça dépend de votre créativité. Mais je vous souhaite un très très bon courage, ça dépend aussi de votre enfant, s'il a le tempérament ou pas. Autre chose à mentionner aussi dans cette vidéo, c'est... Euh le fait de trop gâter ses enfants on sait très bien que voilà quand on a un enfant ou deux, on a envie de leur acheter plein de choses, de leur faire plaisir, etc on est super content surtout quand c'est le premier etc mais sachez que euh, trop de matériel ça va créer un enfant matérialiste euh, un enfant assez arrogant et que euh, après ça va, votre enfant va devenir un peu... Euh, comment vous expliquer ça euh, parce que j'ai déjà vécu ça avec Cyrine et après j'ai essayé de me rattraper euh, euh, votre enfant ne sera plus impressionné par, euh, par quoi que ce soit c'est à dire rien, rien ne lui plaît rien ne l'impressionne et euh, quoi que vous fassiez euh, voilà pour lui c'est voilà bof euh, donc euh, essayez de lui faire comprendre euh, s'il veut quelque chose il faut qu'il le mérite et que euh, les choses dans la vie on n'a pas tout ce qu'on veut et que les choses ne viennent pas aussi facilement donc il faut mériter, il faut travailler dur. Essayez aussi d'inculquer les bonnes valeurs à votre enfant. Essayez de lui apprendre à être calme, à respecter les autres, à partager, à prendre soin de l'environnement par exemple, à écouter les autres. Ça c'est des, des valeurs qui sont très très très importantes à inculquer à ses enfants et puis aussi à autre chose qui va vous aider à apprendre plein plein plein de choses à votre enfant c'est de sortir de bouger dehors même si ça caille même si c'est même s'il fait froid il faut sortir il faut voir le monde euh, on apprend beaucoup plus de choses qu'en restant à la maison et surtout si vous avez la possibilité voyager avec vos enfants ils auront euh... Ils seront beaucoup plus ouverts d'esprit, ils auront moins de complexes, ils, sont, ils seront beaucoup plus curieux, ils verront beaucoup plus de choses. Si vous avez l'occasion, n'hésitez surtout pas à voyager avec vos enfants, euh, peu importe leur âge. c'est Juste de s'organiser, c'est vrai que c'est un petit peu fatigant mais il faut s'organiser, il faut le faire. dernière chose à citer dans cette vidéo, c'est de laisser parfois ses enfants s'ennuyer un petit peu pour développer leur créativité. Euh, Évitez-leur les écrans, les iPads, c'est vrai que c'est pas évident surtout en 2019 2018-2019, vraiment pas évident surtout si vous, aussi vous êtes sur votre écran, euh, il voudra faire la même chose, mais essayez de, voilà, de limiter l'accès aux écrans et euh, de les laisser développer leur créativité euh, par eux-mêmes euh, ne, ne, ne leur préparez pas des jeux ou des jouets etc, mais laissez-les faire par eux-mêmes euh, je souhaite bon courage à toutes les mamans, les jeunes mamans euh, si vous avez des suggestions n'hésitez pas à les écrire en commentaire pour les filles qui n'ont pas encore eu cette chance d'être maman, je prie de tout mon cœur pour que vous puissiez goûter à ça euh, c'est magique mais euh, surtout euh, priez, priez, priez euh, faites des sadaqa, faites des doua inshallah euh, Allah vous accordera tout ce que vous souhaitez je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt ciao